Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du marathon des langues depuis 2017. Et aujourd'hui, désolée, je suis soufflée, je viens de courir dans l'escalier. J'ai envie de vous partager euh, trois livres euh, indispensables, vraiment trois livres à lire cette année euh, pour euh, pff, dire pour changer votre vie. Alors, oui, je n'exagère pas quand je dis ça, parce que c'est trois livres qui vont vous permettre de euh, changer des trucs que. Euh, vous n'aimez pas, vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, comme par hasard peut-être parler anglais, euh, vous mettre au sport ou même changer de travail, c'est vraiment des livres que euh, je vous recommande sincèrement, ça, ça vient vraiment du cœur de lire parce que c'est des livres qui sont actionnables facilement, c'est-à-dire que ce sont en fait des petites choses à changer dans votre vie qui peuvent faire une grosse différence. Vous savez que je suis adepte des, des, petites, euh, des petits changements mais par effet cumulé, qui euh, donne de gros résultats derrière et euh, c'est toute la méthode que j'enseigne justement à mes élèves, à mes coachés du coaching premium marathon anglais. Euh, si vous lisez ces trois livres que je vais vous partager, vous allez comprendre notre état d'esprit, sur quoi repose toute notre pédagogie et pourquoi ça fonctionne parce que... Euh et bien justement on suit les fonctionnements naturels du, du, du corps humain, du cœur, du corps humain et euh, du mental, du comment votre cerveau fonctionne, etc. Et donc si vous lisez ces trois livres, vous verrez comment mes élèves peuvent parler en six mois et pas en dix ans. Et pour faire même plus simple, si vous voulez, il y a une conférence qui est euh, disponible juste en dessous en description ou juste ici pour vous permettre de voir et bien, toute notre pédagogie, pour savoir comment débloquer votre oral et pouvoir parler anglais en six mois et pas en dix ans. maintenant place aux trois livres que je voulais vous recommander. Alors le tout premier, euh, c'est un livre qui euh, vraiment va changer votre année. Alors, enfin pour moi les trois vont le faire, mais s'il n'y en a qu'un que vous devriez lire cette année et qui est vraiment très très simple à lire, c'est celui-ci. C'est euh, The One Thing de Gary Keller. Euh, il est vraiment excellent. C'est un livre qui va vous permettre... Euh, J'ai pas envie de le classer dans productivité, parce qu'il vous donne tellement plus que ça, c'est-à-dire qu'il va euh, vous montrer comment trouver la chose essentielle sur laquelle vous focalisez, sur laquelle mettre votre énergie, qui va en fait pousser tous les autres dominos. Et c'est ce concept où vous avez un domino, et en fait le fait de pousser dessus, et eh bien ça va pousser tous les autres derrière, au lieu de vous focaliser sur plein de petits trucs, euh, au lieu de vous éparpiller, c'est vraiment penser à une chose euh, hyper importante pour vous euh, et qui va eh bien justement vous amener à votre objectif final, au truc qui vous dépasse. Et encore une fois, c'est enfin, un livre qui est vraiment facile à lire, il est court, il est efficace, il est illustré, euh, vous voyez, moi, il est corné dans tous les sens, il est annoté, euh, je l'avais déjà lu il y a 4 ans à peu près. Euh, et j'ai trouvé ça génial et là je me dis bah j'aurais pas dû attendre autant pour le relire parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles, euh, enfin que j'avais oublié, que euh, j'étais enfin, passée à côté et là vraiment... Lisez ce livre, s'il vous plaît. Et en plus, l'avantage, c'est que euh, les trois livres là, que je vous propose existent en anglais et en français. Donc si en même temps, vous voulez améliorer votre anglais, eh bien écoutez, c'est double bénéfice. Vous savez que j'aime euh, optimiser mon temps. Donc si vous pouvez le faire aussi, c'est top. Le deuxième livre, et eh bien, c'est le livre de Hal Herold. The Miracle Morning, euh, il existe donc, en français et en anglais aussi. Le fameux livre, alors pour ceux qui connaissent peut-être ou pas, euh, eh bien ce livre en gros c'est le fait de se créer euh, une routine matinale pour démarrer la journée dans une meilleure énergie euh, et de faire des choses pour soi au lieu d'aller courir au bureau, euh, sauter sur ses mails etc. et de se mettre dans une énergie de stress. Euh, il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi qui est extrêmement important, c'est que souvent on l'associe à « Ah oui, mais il faut se lever à 5 heures, moi je suis pas capable de me lever à 5 heures ». En fait, non, pas forcément. Les principes sont très... Euh, ils vous donnent un, un cadre, des choses à faire, etc. Mais en fait l'idée c'est de l'adapter à vous. Le, le concept est génial, mais si euh, 5 heures ça ne vous convient pas, c'est ok. Euh, moi je ne, lave, je ne me lève pas à 5 heures tous les matins, il y a des jours où oui je vais le faire et je vais vraiment euh, m'écouter en fait et adapter mes routines selon l'énergie du moment, parce qu'on est des êtres cycliques. Il n'y a rien de plus normal d'être cyclique. c'est comme euh, bah, la nature, euh, les saisons, le jour, la nuit, notre monde nous, qui nous entoure est cyclique, donc nous sommes cycliques aussi, et c'est ok de se respecter, et c'est surtout important. Et donc, euh, ce que je voulais rajouter également, c'est que pendant longtemps, en fait, j'ai entendu parler de ce bouquin, et j'avais lu des résumés, etc., et euh, je me disais, oui, bah, c'est bon, j'ai compris le concept, je demande application et euh, j'ai fait une grave erreur parce que je ne l'ai pas lu pendant longtemps, et en fait, à partir du moment où je l'ai lu la première fois, je me dis ah oui, ok, en fait, j'étais passée à côté de l'essence euh, de ce livre, euh, qui est vraiment, encore une fois, bah, comme le premier, c'est un livre qui est très petit, qui est facile à lire, il euh, y a un, un côté inspirationnel, il y a du pratique, il y a du... Enfin, il est vraiment... Il va changer votre vie à chaque fois que je le conseille à mes élèves du marathon anglais, euh, Ils sont au taquet et je le relis régulièrement. Donc, vraiment, lisez-le. Et le troisième livre, c'est le livre de Charles Duigues. Le pouvoir des habitudes, il existe également en français et en anglais, je vous mets tous les liens en description. Et ce livre en fait il s'appuie sur des recherches en psychologie et neurosciences pour comprendre nos fonctionnements euh, naturels, euh, nos comportements, enfin les deux autres euh, avant aussi. Et celui-là euh, il dévoile en fait le principe, un principe simple euh, qui est que notre vie est faite, alors je reprends la phrase, euh, est faite d'habitudes clés qui régissent nos conduites à notre insu. Et il nous dit qu'en fait il suffit d'en modifier un élément pour créer un cercle vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait notre vie est créée d'habitudes et que euh, si on veut modifier quelque chose dans sa vie, il suffit de modifier une habitude, en ajouter une ou en supprimer une. Et... Euh, la, cette phrase géniale qui est dans ce livre, c'est l'habitude et le pilote automatique de notre cerveau. Si vous avez des problèmes de discipline, vous avez du mal à vous mettre, euh, à, par exemple, parler anglais, et eh bien euh, le secret c'est justement de créer une habitude comme, euh, c'est ce que j'appelle la, la, la méthode brossage de dents, c'est-à-dire qu'on va créer l'habitude de se mettre à l'anglais pour que, ben bah voilà, quand vous brossez les dents, aujourd'hui, euh, vous n'avez plus besoin de vous dire, enfin, euh, vos parents n'ont plus besoin de vous dire, va te brosser les dents, vous n'avez pas besoin de mettre des rappels, vous le faites automatiquement, parce que, voilà, c'est devenu une habitude. Et l'idée, c'est de recréer ce comportement pour, euh, pour se mettre à l'anglais, et euh, créer une habitude, ça ne euh, s'invente pas. Voilà, il y a des mécanismes, nos, notre cerveau fonctionne d'une certaine manière, une fois que vous avez compris ce mécanisme, bah en fait, pour moi, c'est vraiment un pouvoir incroyable qu'on peut avoir sur soi et qui facilite, qui donne de la fluidité dans tous nos apprentissages et dans notre vie tout simplement. Donc si vous voulez vous mettre à parler anglais, vous voulez vous mettre au sport, euh, vous n'avez pas besoin de, de vous mettre un, un planning de ouf, de, euh, de champion olympique pour démarrer, vous, ça risque de faire tous les fins en vert. Mais plutôt de partir de ce postulat, de créer une nouvelle habitude. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ces trois livres. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, oui ou pas, euh, oui ou non. Est-ce que, euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager. Ça aidera énormément la chaîne à être de plus en plus visible, à vous aider toujours davantage. Et euh, je vous, ra... vous retrouve, je <rire> y arriver. je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao